Thank you. Oh, putain la vache, c'est trop. Bien. Bon bah bienvenue au pied blanc. Hein. Je vais me retrouver par terre dans pas longtemps Mais c'est tellement fun que je m'en bats les couilles oh Allez c'est parti Oh putain Ça glisse sec là. Ah c'est chaud de rester les deux pieds sur les pédales. Allez on va essayer un peu. Wow. Ah, putain les travers de port On se croirait en BM Ah c'est trop bon En plein été tu te dis tu fais du vélo sur la neige Ouh. Putain qu'est-ce que c'est fun cette piste oh, oh, oh. Quand je dis ça je peux une boiter Ah c'est trop bon. Oh putain Yes Bon même si elle est un peu déjà fondue Je suis arrivé un peu tard Mais la neige est cool quand même Wouh Yes Un peu de rocher Bah alors la vue, ça vous dit quoi là <rire> C'est magnifique non Amen. Mm -hmm. petit cours on aime bien avec une belle vue merci Oh putain C'est vrai et voilà la station enfin Bonjour Merci beaucoup J'avais pas vu qu'il cette... oh, y avait Ah ça, tu n'y es pas. <rire> des ruines c'est super joli je profite hein vous en profitez avec la vidéo mais moi aussi c'est pour ça que je roule à deux ah, c'est marrant comme tout je pense que ça a pris feu Une petite déduction comme ça petite cascade Un peu plus bas, il y a la cascade là. Je sais pas si vous la voyez. Et sur la gauche, elle est magnifique. Oui, non Je kiffe ce passage